Salut les roulistes et bienvenue au RPG Day 2018, question numéro 27. Partagez un stream de jeu ou un enregistrement de partie qui, qui vous plaît. Euh, ben Moi j'avais pensé à P1PDD, pour une poignée de dés. C'est un podcast audio euh, sur l'univers du World of Darkness. Dans ce stream, donc les, les joueurs et le MJ sont, sont quand même... Vraiment à fond dedans, on décroche très très peu. Il y a, il y a pas, il y a pas vraiment de private joke. Je me rappelle pas en tout cas s'il y en a. Elles sont très très courtes. On reste dedans complètement. On suit l'aventure avec eux. C'est à peine si on a l'impression de vraiment entendre le jeu de rôle. Il y a quelques petites discussions tactiques, mais globalement, ils restent très très très très, très roleplay. Euh, et c'est c'est vraiment appréciable. On, on reste dans l'histoire avec eux et on découvre le scénar avec eux. Au début de la partie, les, les joueurs, je pense, ne savent pas exactement à quel jeu ils jouent, et, euh, et ça donne un vrai dans leur interprétation euh, lorsqu'ils lorsqu découvrent un petit peu vers quoi ils se dirigent. C'est euh, absolument excellent. Donc si vous ne connaissez pas, P1PDD, euh, c'est vraiment euh, excellent. Euh, voilà, c'est euh, le stream que j'avais envie de partager, parce que c'est bon, c'est pas du direct, c'est pas du stream, mais c'est quand même une partie enregistrée qui est euh, qui est particulièrement qualitative et que je prends plaisir à, à écouter. J'ai quelques épisodes de retard, mais du coup, c'est sympa. En général, je me les fais presque comme un livre audio, une saison, une saison d'un coup. Voilà, euh, c'était la 27e question de la PGA Day 2018. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à demain. Ciao les rôlistes